Pourquoi un blogbook D'abord, qu'est-ce que c'est un blogbook Comme son nom l'indique, c'est un livre qui est basé sur un blog. On s'est aperçu qu'au fur et à mesure des articles qu'on écrivait sur Visionary Marketing, eh bien, on construisait de façon quasiment inconsciente un corpus autour de plusieurs sujets. Alors, ces sujets, j'y reviendrai dans une seconde, ce sont ceux finalement que nous traitons au jour le jour avec nos clients. Et le sujet qui nous semblait le plus important, le plus chaud du moment, parce que c'est aussi celui qu'on traite le plus en ce moment, aussi bien en termes de formation que de conseil, c'est le sujet, bien entendu, de la transformation digitale. Et ce sujet-là, maintenant, ça fait à peu près un an ou un peu plus d'un an que nous le traitons régulièrement et en profondeur sur ce blog. Et quand je dis en profondeur, c'est un travail très important de recherche, de... De, de compilation, d'analyse, de de, de, de, pour fouiller certains secteurs, euh, certaines ruptures qu'on voit sur les marchés et qu'on connaît, et qui ne s'arrêtent pas à une simple euh, comment dire, euh, analyse lapidaire du style euh, les marchés vont se faire ubériser, ce qui d'ailleurs en plus n'est pas tout à fait vrai. Donc, on apporte... Et on essaye d'apporter ce sérieux méthodologique et de recherche autour de notre travail de blog. Mais le problème du blog, c'est justement celui-là, c'est l'inconvénient de son avantage, c'est que c'est quelque chose qui est très dynamique, et en même temps, il y a une disparition du contenu qui est assez fréquente, forcément, puisque c'est un journal, weblog, c'est ça que ça veut dire en anglais, c'est un journal du web, donc ça veut dire, en fait, c'est un comme un journal chronologique et, et du coup, des articles qui sont un peu anciens, même s'ils ont une rémanence et une importance euh, qui est toujours là, et toujours avérée, eh bien, on n'a pas la possibilité de les mettre dans un, dans un document et de les, de les voir et de les consulter dans leur ensemble. Eh bien, justement, avec ce blogbook, ce fameux blogbook, eh bien, on a cette possibilité de rassembler l'ensemble du corpus et de le, remettre, de le remettre à un seul endroit. Et puis, c'est pratique, on peut l'emmener sur, sur sa tablette, sur son iPad, et on peut même y voir cette vidéo, puisque la voyez vous la voyez en ce moment même. Alors, quelques mots sur Visionary Marketing. On a créé l'entreprise en... En 2014, fin mars 2014 exactement, et on traite à peu près une trentaine de clients et je dirais notre chiffre d'affaires se répartit à peu près en trois tiers, à peu près égaux, un tiers sur le conseil et la formation, un tiers sur le contenu et un tiers sur le reste des missions qui sont soit des missions de marketing, soit des missions de communication. Voilà, et ce travail s'effectue avec euh, des entreprises. Parfois, on peut aller jusqu'à travailler avec des petites entreprises, mais c'est principalement des grands comptes euh, ou des spin-offs de grands comptes, comme Veolia, par exemple. Euh, voilà Cette entreprise donc, elle est créée euh, depuis un an, comme je l'ai dit, mais le site existe depuis 20 ans. Et donc euh, il est aussi le résultat euh, d'un travail, euh, et des consultants qui travaillent autour de moi, euh, d'un travail euh, assez euh, approfondi depuis de nombreuses années sur les sujets du web, euh, du marketing digital et autres. Donc restez euh, bien euh, sur nos, nos sites web et sur nos landing pages pour télécharger nos derniers blogbooks. Celui-ci est le premier de, j'espère, une longue série, sur plein de thèmes, qui nous permettront de garder une trace écrite, de nos travaux qui aussi éclairent nos missions au jour le jour. Merci de votre lectorat et à bientôt.